à tous dans cette séquence nous allons voir un exemple dans sa première version il y en aura d'autres après le lecteur et les écrivains. L'idée c'est qu'on va traiter un modèle assez classique dans lequel on a à la fois des lecteurs et des écrivains donc les écrivains ici vont produire des valeurs dans une structure je vais appeler ça un tableau noir elle peut être ordonnée ou pas ordonnée là on ne va pas forcément l'ordonner et elle est consommée par des lecteurs. Donc l'idée c'est que en fait, chaque écrivain va envoyer trois valeurs aléatoires vers un lecteur dédié qui va être également choisi aléatoirement. Et puis bien évidemment, le lecteur, enfin, chaque lecteur doit récupérer la valeur qui lui est dédiée, ou une des valeurs qui lui est dédiée. Et euh, là-dessus, le tableau de noir va être en fait une structure de communication pour laquelle on assure essentiellement une caractéristique, la fiabilité. C'est-à-dire qu'un message déposé sera retiré et non perdu. Mais par contre, on ne garantit pas l'ordre des messages. Vous pouvez imaginer que, par exemple, le message pour le lecteur 1 euh, bah, soit publié dans un ordre AB et éventuellement lu dans un ordre BA, on s'en moque. Donc, regardons l'implémentation de cet exemple. On va commencer par ce que j'appelle les utilitaires. En fait, vous voyez ici la totalité des éléments qu'il faut importer. Et puisqu'on vient d'évoquer dans une séquence précédente les réentrantes lock, et bien vous voyez qu'on va bien évidemment les utiliser. La première chose qu'on va faire, c'est déclarer deux exceptions qui, en fait, vont permettre au tableau de communiquer. Euh, la première exception signifie que, eh bien, euh, il n'y a pas de message pour le lecteur qui est considéré et, ici, qu'il n'y a plus de place pour un écrivain pour qu'il insère son message. Et donc, bien évidemment, lecteur d'un côté, écrivain de l'autre, vont devoir traiter ces exceptions de manière à euh, bah, soit retenter une lecture plus tard, soit retenter une écriture plus tard. Vous noterez ici la petite directive qui permet euh, de supprimer euh, les warnings associés aux exceptions parce que je n'ai pas défini l'aspect serialisation. Regardons maintenant la classe en écrivain. Donc euh, on va la voir en plusieurs parties. Donc euh, un écrivain bah, il est caractérisé par son identifiant. Vous voyez que cet identifiant il est issu d'un compteur qui est protégé par une exclusion mutuelle. On a vu que c'était une technique classique de numérotation des process, excusez-moi, des threads ici en l'occurrence. J'ai ici l'information qui m'est fournie dans le constructeur du nombre de lecteurs possibles. Ils seront désignés par un chiffre de 1 à n, et donc par conséquent je vais faire un tirage aléatoire entre 1 et n. Et puis la variable tableau noir qui m'est également transmise lors de l'appel du constructeur, et enfin de quoi générer des valeurs aléatoires. Bon, donc le constructeur, il est archi classique. On ne va pas s'étendre là-dessus. J'ai une primitive de trace, et j'ai également une primitive qui provoque une attente, en gros, via un ordonnancement qui est ici de 500 millisecondes. Je rappelle ici euh, les variables d'une instance. De un écrivain en version 1 et ici j'ai la méthode run c'est assez classique donc je signale que je me suis initialisé et puis ici je vais boucler d'accord trois fois puisque je dois envoyer trois messages donc j'ai un premier niveau de boucle sur l'émission d'un message je choisis un destinataire et je choisis une valeur aléatoirement je signale que je vais envoyer cette valeur et puis ici j'ai une deuxième boucle imbriquée qui est une boucle d'émission et je vais retenter l'écriture d'un message dans le tableau noir autant de fois que ce sera nécessaire, c'est-à-dire autant de fois que je n'ai pas été autorisé à écrire dans le tableau noir parce qu'il est plein. Regardons maintenant la classe un lecteur dans sa version 1. Donc le contexte c'est l'identifiant et une référence vers le tableau noir qui bien évidemment est partagé entre tous les lecteurs et tous les écrivains. Et puis ici, ben, le compteur qui va permettre de créer les instances ainsi que le système d'exclusion mutuelle pour éviter en cas d'initialisation en parallèle et eh bien euh, qu'on ait plusieurs fois la même identité. Toujours ma primitive de trace, toujours ici une primitive d'attente. Là ici j'ai donné des durées d'attente qui n'étaient pas les mêmes, simplement pour désynchroniser un peu le truc mais bon ça pourrait être même tiré aléatoirement d'ailleurs. Et enfin, la méthode run, donc là c'est assez simple. Ici, mes lecteurs bouclent de manière indéfinie et puis ils cherchent à lire un message et puis soit ils récupèrent le message et tout va bien, et puis ils passent au suivant, soit il y a une exception et s'il y a, ben, je n'ai rien pour moi. Et en ce cas là, ils se passent en l'attente avant de reboucler pour relire le message. C'est quand même assez simple. Maintenant regardons euh, ben, la structure qui va permettre la communication entre les écrivains d'un côté et les lecteurs de l'autre, le fameux tableau noir dans sa version 1. Donc là vous voyez j'ai un tableau de destinataire et un tableau de messages pour stocker ben, les informations qui vont m être transmises. J'ai ici des informations sur ma taille, ça c'est quelque chose qui va être transmis dans le constructeur, combien de messages peut stocker le tableau noir. Et puis ici j'ai bien évidemment un réentrant en tri dry log pour gérer de façon distincte les lectures et les écritures et ici j'ai activé l'équité c'est-à-dire que le système va faire de son mieux pour reprendre si possible les threads qui ont attendu le plus longtemps. Donc voici ici euh, le constructeur, donc je récupère les informations de taille. Du coup, je peux initialiser le tableau de destinataire et le tableau des messages. Et puis, j'initialise euh, les destinataires en disant que tous les destinataires au départ valent moins 1 et moins 1, un, c'est une convention qui veut dire c'est libre. Maintenant, je m'intéresse à la primitive écrire un message. Donc, c'est celle qui est appelée par les écrivains. Donc, vous voyez que ici, je vais commencer par verrouiller mon verrou, mais sur la partie euh, écriture puisque j'écris un message et dans le finally je déverrouille. C'est-à-dire qu'en fait tout va être encapsulé dans un catch de manière à ce que quels que soient les problèmes qui surviennent et eh bien j'exécute cette instruction. Les problèmes qui peuvent survenir c'est qu'ici je vais rechercher un espace libre c'est que je n'en trouve pas et si je ne trouve pas d'espace de libre et eh bien je vais lever l'exception trop plein exception qui euh, est signalée comme pouvant être levée à ce stade-là. Le code est finalement assez simple. Regardons maintenant euh, la méthode lire un message. Donc ici vous voyez, euh, donc là, elle peut lever euh, l'exception rien pour moi hein, s'il n'y a rien. Donc ici euh, j'ai une valeur de retour qui va être en fait ce que j'aurais euh, récupéré et je vais dans un premier temps prendre le verrou en lecture. Je vais ici rechercher dans le tableau si j'ai un destinataire, si j'ai un destinataire je sors prématurément et si je sors à une valeur autre que la fin du tableau c'est que du coup ben, j'ai trouvé euh, une valeur et à ce moment là je dis que le nouveau propriétaire c'est moins 1 et puis je rends cette valeur que j'ai récupérée ici avant d'exécuter le break. Par contre, ce qui est important, c'est qu'au moment où je vais affecter le destinataire, bah, quelque part, je vais écrire dans la structure, puisque je vais libérer une case. Et par conséquent, pour faire une telle écriture, j'ai absolument intérêt à prendre le verrou en écriture. Donc vous voyez qu'en en fait, j'ai quitté ici le verrou en lecture, et je prends de manière séparée le verrou en écriture pour pouvoir faire la modification et en particulier libérer la case de tableau. C'est-à-dire pendant ce temps là, personne d'autre ne pourra écrire et c'est normal parce que ce serait malheureux que je libère une case au moment où quelqu'un est en train d'en chercher une pour écrire. Donc il faut que ces trucs là se passent de manière distincte. Donc, je suis obligé d'avoir un usage strict des verrous en lecture et en modification. On verra qu'il faut éviter des choses, on en parlera dans une séquence ultérieure, d'augmentation des privilèges, en particulier entre l'accès en lecture et l'accès en écriture, qui est quelque chose qu'on ne fait pas. Vous notez que dans cet exemple, on a deux types de variables qui sont gérées par la structure. On a des variables qui vont en fait, en particulier toutes les variables locales des méthodes, qui vont être localement dans la pile de la thread qui exécute le code et on va également avoir des variables partagées qui sont dans le tas, le segment de tas si vous voulez typiquement les variables qui caractérisent le contexte du tableau noir voilà et donc ben, en termes d'exécution ça ne pose pas de problème particulier. La classe principale c'est assez simple je récupère trois arguments la taille de la file Enfin la taille de la file, la taille du tableau noir, j'aurais dû appeler ça le tableau noir, le nombre de lecteurs et le nombre d'écrivains et vogue la galère. Donc je crée le tableau noir avec les informations de la taille de la file et puis ici je boucle sur la création des écrivains et la création des lecteurs. Tout est réglé. Regardons une exécution, ben voilà ça ne pose pas énormément de problèmes. Vous notez l'existence d'un coup de contrôle C pour tout arrêter, c'est logique parce qu'en fait je n'ai rien fait pour arrêter les lecteurs. Donc les lecteurs, ils vont boucler à vitam aeternam même si tous les écrivains se sont terminés. Donc au bout d'un moment, le seul moyen de, de cesser c'est de faire un coup de contrôle C et puis ici euh, la même chose avec une autre exécution. Donc ici j'ai simplement changé euh, les paramètres et vous voyez que ça fonctionne de la même manière toujours le CTRL-C pour terminer mon exécution. Regardons une exécution partielle de manière un peu plus fine. Alors là j'ai un petit peu bidouillé pour éviter euh, comment dirais-je euh, que ça soit trop long et nous commençons l'exécution du chronogramme au moment où tout a été initialisé c'est à dire que j'ai deux Écrivains qui ont été créés et un seul lecteur. Le lecteur est en rouge, les écrivains sont en bleu. Et je vous rappelle que vous voyez qu'il n'a pas le même niveau de pointillé, mais ici, le tableau noir, ce n'est pas une structure pour laquelle vous avez un flux d'exécution qui est associé, un compteur ordinal, un contexte, etc. C'est simplement une structure que je représente parce qu'elle est une solution qui va provoquer des synchronisations. Donc, ici, tout a été démarré, donc c'est le premier écrivain qui démarre et qui dit qu'il est initialisé, puis il commute, puis j'ai un deuxième écrivain qui démarre et qui dit qu'il est initialisé, puis il commute, puis ici le premier écrivain reprend la main et que fait-il Il va écrire un message, donc il a tiré une valeur aléatoire et un destinataire, bon là il a le choix entre l'écrivain 1 et l'écrivain 1, donc le destinataire est un peu déterminé, mais euh, il va appeler écrire un message. Et là, euh, ma structure, elle a euh, la capacité de deux messages, donc il n'y a pas de problème, on sort, il n'y a pas de blocage. À ce moment-là, euh, eh bien, euh, il commute, le deuxième prend la main, lui écrit également un message et là, il n'y a pas de souci euh, parce que la structure n'est toujours pas pleine, l'écriture d'un message se passe bien et il n'y a pas de souci. Là, à ce moment-là, j'ai le lecteur qui prend la main, le lecteur, il tente de faire la lecture d'un message et il y a quelque chose pour lui, en fait, il y a deux messages pour lui, donc il va en récupérer un et il va afficher le message qu'il a récupéré. À ce moment-là, eh bien, il va refaire, c'est l'exécution qui veut ça, une lecture et euh, il va afficher la valeur qu'il a reçue. Et vous voyez bien que ces valeurs d'ailleurs correspondent à ce qui a été envoyé ici. À ce moment-là, euh, eh bien, euh, il refait une lecture de message et là par contre, il se prend une exception dans la figure parce qu'il n'y a plus rien pour lui. Donc, il rattrape l'exception en disant qu'il n'y a plus rien pour lui et il s'endort pendant un moment. À ce moment-là, c'est euh, le deuxième écrivain qui prend la main et puis qui fait appel à, dire, à écrire un message puis qui commute puis le premier écrivain qui fait appel à écrire un message et puis qui commute là la structure a été vidée puisqu'on a eu deux lectures, de, deux lectures de messages ici avant une troisième qui a avorté sur exception et donc par conséquent on peut écrire deux fois dans la structure et puis à ce moment là et bien effectivement les deux écrivains signale qu'ils sont prêts à se terminer puisque vous voyez j'ai changé, hein, j'ai bidouillé mon code pour qu'il n'y ait que deux messages qui soient envoyés seulement afin d'avoir un, un chronogramme qui soit un petit peu plus euh, réduit et du coup il s'était bon, il se passe un petit moment euh, où il n'y a rien qui s'exécute dans le programme, le programme n'est toujours pas terminé je vous rappelle j'ai une, une thread active et euh, à ce moment là euh, l'écrivain se réveille, il fait une lecture de message il récupère une valeur et puis ça continue. Alors après bien évidemment on sent qu'il va boucler sur les tentatives de lire des messages qui vont être refusées ici puis les tentatives de lire des messages qui vont être refusées etc. Puisque l'écrivain ne se termine jamais en tout cas dans cette version. On peut observer que en fait lors des trois appels ici de lire un message, ces trois appels là, pas celui là, ont la première chose qu'on fait c'est que comme on va libérer euh, une case et eh bien euh, en fait il y a acquisition du verrou en lecture, puis acquisition du verrou en écriture. Okay par contre cet appel là ce n'est même pas la peine puisque on fait une lecture, on acquiert le verrou en lecture puis on réalise que ben non il ne se passe rien et hop on rend la main. Donc on a une communication par exception entre le tableau noir et le lecteur, on l'observe ici mais on l'a aussi avec l'écrivain sauf que dans cette exécution là on ne l'observe pas puisqu'on n'a jamais été jusqu'à saturer le tableau noir. La suite comme je vous l'ai dit elle est facile à imaginer et euh, bien évidemment on n'a pas de blocage en écriture puisque mon scénario ici euh, ne le permet pas. Euh, je n'ai pas eu la chance d'avoir deux exécutions enfin, deux tours de boucle faits ici euh, avant la première lecture. Mais par contre, si j'avais mis plus de clients, mais j'aurais eu un problème en hauteur, eh bien j'aurais largement pu l'observer. Ben voilà, ben, ce n'est pas si compliqué que ça. Donc là, on a un premier exemple d'utilisation d'un réentrant tri-dry-lock et bien évidemment, on va regarder d'autres variantes dans les séquences suivantes et on va jouer avec différents aspects autour de la gestion des re entrant tri-dry-lock d'une part et puis de la promotion concurrente en gérant par exemple des aspects liés à la Terminons. D'autre part, je vous remercie de votre attention. À bientôt.